Alors je rêvais, euh, j'espérais qu'on pourrait, euh, qu pourrait changer la France, que le fait de, de, de manifester, de, oui tout ça, qu'on pourrait essayer de changer, euh, ça sur les inégalités, sur euh, les, inégalités, les inégalités sociales, euh, fiscales, euh, la hausse des taxes, euh, sur l'entraide, parce que euh, bah, je trouvais qu'il y avait de moins en moins d'entraide, de solidarité entre les gens, et euh, bah, dans... Dans ces moments-là, euh, je trouve que les liens se resserrent. Et... Oh, beaucoup d'espoir. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh... J'ai toujours été un peu rebelle, euh, mais... Je faisais rien, quoi. Enfin, voilà, ça m'énervait, ça, ça me faisait bouillir, ça me... Et puis plein de gens autour de moi, c'était comme ça, c'était, voilà. Et puis tout le monde disait, oh, ça va péter un jour, ça va péter. Et puis ça pétait pas. Et puis euh, dans le mouvement, dans ce mouvement-là, ce que j'ai vu, c'est que bah, ça tournait partout, sur les réseaux, euh, le gilet sur les voitures. Euh, et là, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est maintenant, quoi. Ça se trouve, ça y est, bon, ça va peut-être pas péter, parce que je suis pas pour la violence. Mais ça va peut-être, ça y est, ça va changer quelque chose, quoi. On... Et... et puis, bah, voilà, j'espérais ça, je, je voulais ça. Je... J'ai quand même toujours eu espoir dans ce mouvement, dans, et j'ai toujours encore, malgré que je puisse plus être euh, avec mes camarades de lutte, euh, je, je, je suis quand même euh, avec eux, je les suis tout le temps, euh, j'apprécie ce qu'ils font, je, euh, toujours ce travail, euh, même sur si on les voit pas, ils sont là, euh, enfin ils, ils sont pas morts comme beaucoup diraient. Euh, alors je dis ils parce que, parce que je suis plus sur le terrain, mais dans mon cœur je suis toujours, euh, toujours gilet jaune. Alors mon utopie, mon monde idéal, c'est, euh, bah, je reviens encore sur euh, tout ce qui est euh, inégalité, j'aurais plus de justice euh, sociale, euh, fiscale, euh, le, le plus d'amour, <rire> c'est bête, hein, mais plus d'amour, euh, je pas plus de plus de racisme parce que malheureusement euh, euh, l'humain est comme ça et voilà il y a toujours des jalousies et... Bah, quand on n'est pas bien dans sa vie, on cherche la faute de quelqu'un. Et puis bon, bah, le gouvernement, apparemment c'est trop dur de se rendre compte que c'est la faute du gouvernement. Donc bon bah voilà, on va montrer euh, ceux qui sont qui ont plus de soucis que nous, ceux qui vont être plus faibles que nous finalement, entre guillemets. Hein. Et euh, bah, ça j'aimerais bien qu'il y en ait le moins possible. quoi Et puis euh, bah, le respect, quoi. Le, le respect de la terre, le respect euh, du climat, le respect de de, de l'être vivant, de l'humain, de l'animal, de, ben voilà de un petit peu petit peu d'amour, un petit peu de trucs positifs.